Voilà, donc là c'est un autre infiltromètre euh, qui permet de faire le réglage du zéro. Ça veut dire chercher la position du tube d'entrée d'air qui correspond exactement à la limite entre pression positive pression négative dans la toile. Là on est en pression négative, si je monte ce tube progressivement, à un moment l'écoulement va se faire à l'air libre. Voilà, là j'ai trouvé le point où l'écoulement se fait sans rien en contact avec la toile, donc on est passé à une pression positive. On repère alors quelle est la profondeur de plongée du tube et on n'a plus qu'à le réenfoncer de 2 cm, par exemple si on veut avoir une tension de 2 cm, c'est-à-dire une pression de moins 2 cm.